Tu as dit ça? Je suis en forme de Je suis en forme de de bouffie. Je suis oh, Je suis de Je suis ça? Chaque fois, elle me parle de toi. Mais ben oublie celui-là. Toujours, il ne fait que me trouver des fois, il ne fait que me trouver des verres. Toujours. Il ne fait que me publier partout auprès de ses amis. Moi, je suis oh, fatiguée. Ce n'est cool. si, même pas à cause des enfants. Moi, j'allais le quitter depuis. Moi, je suis fatiguée. Mais je t'ai dit de, de, de, de, de le quitter. Tu veux, tu veux on va vivre ensemble. Mais je ne veux pas le quitter comme ça. C'est à cause des enfants si je suis toujours avec lui. Il faut le laisser les enfants, non Non, je ne veux pas C'est pas bien. Moi j'ai mais je suis fatigué, je suis complètement fatigué. Même. Bon, je suis là, Tu de... contrairement avant moi. Hein. Ouais. Tu oui. C'est quoi C'est suis... Vas-y hey, et Et on voit. Les de vieux Et que quand tu me suis serré, Mais c'est ça Ça. Ça a ouais. ah, donc, je, ouais. je suis là, je suis là, je Un là. Je suis je suis là. Je suis tu je suis là. Je suis Je suis là. Je suis tu Je suis là. Je suis Je tu le connais, non? C'est un ami à moi. Il travaille à côté là. Ah bon? il travaille quelque part. C'est un frère à moi. On voit beaucoup de que. le mais cette fois il me plaît. Il moi. plaît. Il me plaît. Il me plaît. c'est me Il me me me je suis un ami. Je suis un ami. Je suis un ami. Je un ami. Je suis un ami. suis un ami. Je Je un ami. Je un ami. Je un ami. un ami. un ami. un ami. un ami. un ami. vous Je oui. Y non, un, la, fille, non, fille, oui. la fille disait même que Gabito ah. a ah。ton ton sur les rosses à Et une minute Faut ah. me Bon, mais mon frère, toi, donc pourquoi ouais. tu parles comme ça mais, mais, tu voilà, mais, mais le, mais, mais, es, es, es venu pour moi et et pour la, voilà. là, Tu parles comme ça. Mais bon, bon, oh, il a problèmes Mais il y a des mais problèmes là, possible, mais, mais, mais un, hé, toi non. Pourquoi eh, tu eh, parles eh, comme eh, ça Tu veux me créer des problèmes En fait, moi je suis venu ici pour quelque chose, Merci, Je suis mais mes tu mes a, es venu à cause de moi non. demi a fini à Et on est ça. Mais pourquoi tu parles comme ça Mais Eh faut Faut Fais quoi Non non. Eh, mon frère c'est pas ce que tu crois. Eh. Oh, Négrier. Mais c'est à toi non mon tout Non mon c'est pas ce que tu crois. Mais voilà, tu baises la femme. Non je veux pas baiser. On est des voisins donc comment je veux baiser ta femme Tu baises la femme Comment baiser ta femme Mais il est où Si c'était pas un scénario, j'allais lui casser la tête.